Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le potager au mille trésors. Ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le point sur les 3 semaines durant lesquelles j'ai été absente, loin du potager. On va voir l'évolution des cultures, les récoltes, les réussites, les échecs et bien sûr les projets futurs. Alors c'est parti tout d'abord, il faut savoir que nous sommes partis quelques jours après un épisode de pluie qui a permis de remplir partiellement nos récupérateurs d'eau. Nous nous sommes absentés trois semaines complètes et quelques jours durant lesquels je n'ai absolument pas vu le potager. Les scènes nouvelles provenaient d'un proche qui venait remplir les zoyas et faire quelques récoltes. Il est venu deux fois sur toute la durée de notre absence. Cela mis au clair, nous allons voir le potager avant notre départ. Comme vous pouvez le constater, les cultures se portent bien grâce aux petits coups de fouet qu'ont été les quelques affaires que nous avons eues. Avant cependant, la canicule était bien présente, avec des pics à 40 degrés environ. Donc forcément, le feuillage était en mode zombie et des plans grillés. J'avais semé des haricots qui allaient bientôt fleurir, des tomates rougissaient, bref, le bilan était vraiment beau. Ensuite, eh bien, nous sommes partis, nous avons reçu quelques photos des récoltes et les nouvelles, en fait, n'étaient pas vraiment bonnes. À notre retour, nous nous attendions au pire la fraiserie est consumée, mais on s'y attendait. Elle n'est pas équipée d'Oya et trop au soleil, c'est pour ça qu'on a décidé de la déplacer l'année prochaine. Les courgettes n'ont rien donné et ont eu beaucoup de mal. Le feuillage est vraiment tout grillé. Heureusement, le deuxième semis pour des récoltes tardives est en pleine forme, comme vous pouvez le constater. Les haricots nous ont offert une petite récolte et ils étaient super bons. Certains plants de tomates qui étaient déjà mal avant notre départ, alors qu'ils sont à côté d'Oya, ça c'est vraiment incompréhensible, peut-être à cause de rongeurs ou des verres qui endommagent les racines, ont été achevés par la vague de chaleur qui a sévi pendant notre absence. Les autres plants se portent à merveille, on récolte régulièrement. L'espèce de, je vais appeler ça forêt de tomates, tellement c'est dense, est extrêmement luxuriante. Les pieds montent haut, il y a des grappes énormes. Le maïs, lui, je dirais que c'est un loupé. Il n'y a que deux épis qui sont arrivés à maturité, à l'intérieur desquels certains grains sont très gros et tous les autres sont tout petits. Alors c'était quand même super bon, mais on ne pense pas reproduire cette culture. Ça pompe beaucoup d'eau et les résultats sont décevants. Les pommes de terre n'avaient aucun arrosage et les résultats dépendent vraiment de l'endroit où le plant s'est développé. Il y a des coins où la terre est super sèche, donc forcément on a des légumes tout petits, et d'autres où le substrat est vraiment humide, et là c'est beaucoup mieux. Ça aussi ça reste un mystère, pourquoi il y a des endroits humides, d'autres secs, alors que c'est la même exposition à la pluie. On a un chou superbe qu'on va bientôt récolter. Les framboisiers et les artichauts ont achevé de griller. Ce n'est pas trop une surprise. De toute façon, ils devraient reprendre pour l'année prochaine. Pour les courges, il a fait vraiment trop chaud. Certains légumes n'ont pas grossi ils sont tout petits et les feuilles sont fanées. D'autres plants sont bien verts. Les concombres nous donnent quelques récoltes, même si on voit qu'ils ont peinés. Quant aux oignons, ceux près des oya sont superbes, les autres sont morts. Quelques jours après notre retour, heureusement, la pluie est tombée. Il est temps de faire un bilan pour trouver des solutions de manière à améliorer le potager, la production pour l'année prochaine. Déjà clairement, il faut arrêter de vouloir mettre les cultures en ligne avec les Zoya. Il faut les disposer en cercle parce que ce qu'on voit c'est que les cultures près de la source d'eau sont superbes et les autres beaucoup moins développées. Il faudrait également remplir les zoyas de manière plus régulière. Deux fois pour trois semaines, ça ne suffit clairement pas, surtout lorsque les récipients sont plus petits. Il faut mieux régler le remplissage car certains goutte à goutte distribuaient trop vite l'eau et d'autres pas assez pour leurs zoyas. Ensuite, il faut placer les courges plus à l'ombre. Les plants abrités du soleil sont beaucoup plus beaux que les autres. Il faut pailler plus et avant que la terre ne se dessèche. L'année prochaine, il faut planter en pleine terre plus tôt, arrêter d'avoir peur de tenter et installer des filets qui laissent passer la pluie mais abritent du soleil au-dessus des cultures. Ça permettrait de tamiser la lumière et la chaleur et de créer une atmosphère plus agréable pour les légumes. Enfin bref, il y a plein de choses à améliorer et il ne faut surtout pas se laisser abattre parce qu'il est maintenant temps de lancer les semis d'automne, de récolter les graines et plein d'autres choses. Je n'imagine même pas le calvaire qu'ont dû être ces mois pour les potagers et jardiniers qui sont dans des régions encore plus sèches et chaudes que la nôtre. Tout cela risque de s'accélérer en plus dans les prochaines années, alors je vous dis à tous bon courage et merci beaucoup de suivre mes aventures.